hello les amis j'espère que vous allez bien ici olga Bani, votre consultante business alors aujourd'hui je vous reviens dans d'autres horizons dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du forum expo crypto 2022 qui va commencer demain alors, les amis, beaucoup, mais alors, beaucoup de personnes, quand on dit, voilà, payer la formation, euh, c'est tel montant, hein, c'est 150 000, c'est 200 000, les gens trouvent que c'est trop demandé pour ce qu'on va leur donner. Quand on dit payer euh, des sessions d'initiation pour comprendre de quoi les questions, payer un 10 000, un 30 000, ils trouveront que c'est trop leur demander. Mais moi, aujourd'hui, je ne sais, moi, je suis toujours à la quête de la connaissance, donc, moi, je suis là, voilà, je suis venue à Dubaï spécialement pour assister à, ce, à cette conférence qui va de, du 16 au 17, voilà, ici à Dubaï, ça commence demain. Et une autre conférence sur la blockchain qui commence aussi le 23 mars. Donc, en fait, je suis venue pour acquérir de la connaissance et vous ne pouvez pas imaginer combien ça me coûte de me déplacer comme ça, juste pour acquérir de la connaissance. Mais quand on va vous dire payer 10 000, Madame Olga, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Madame Olga, j'ai besoin de la formation en ceci. Quand on va vous dire non, bon, pour vous aider, payer ces manques, 10 000, payer ces 30 000, pour comprendre le grosso modo de ce, qui, de ce, qui les, ce dont il est question, pour une formation, avant de vous décider si vous pouvez faire la, la formation complète ou non, vous allez trouver ce que vous, vous demandez. Vous voyez un peu d'un là, c'est pas bien. Hein? Mais euh, je vous dis encore, c'est très important. C'est très important de dépenser pour le savoir. Dans ce forum, euh, les exposants, les différentes entreprises, il y aura plus de 100 entreprises de crypto. Ouh. Donc, vous imaginez un peu. C'est formidable, simplement. Donc, je vais... Euh, bah, je balade un peu pour vous montrer. Vous-même, regardez euh, tous ces chefs d'entreprise. Il y a tellement... Si vous regardez même, euh, je vais balancer directement vers les, les, les sponsors. Voilà. Regardez les sponsors de cet événement. Les qui seront présents dans cet événement. Vous pouvez déjà à travers cela comprendre ce qui va se passer dès demain voilà et qui sait euh, s'attraper quelques petits partenariats donc on va vous, vous demander formez vous formez vous s'il vous plaît aussi aussi, comme vous avez constaté j'ai mis en ligne récemment ma nouvelle plateforme et mon intention bien entendu en venant ici c'est de pouvoir attraper des partenariats, de trouver euh, des entreprises qui veulent travailler avec nous, qui sommes en Afrique. Voilà, c'est un peu de tout ça qui m'amène. Donc voilà, encore une fois, je vous encourage à vous former. Vous ne pouvez pas vouloir mettre de votre investissement dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Il est important, beaucoup de personnes continuent à venir vers moi. Madame, on m'a envoyé parce qu'on m'a dit que vous pouvez me recommander les plateformes. Écoutez, comme j'ai répondu à quelqu'un ce matin, Formez-vous d'abord avant de mettre votre argent quelque part. Formez-vous basique en crypto et commence à apprendre à acheter par toi-même, hold, stake et tout. Dès euh, demain ou même aujourd'hui. Je ferai des séances au cours de vidéo pour nous apprendre ces petits termes-là. Le staking, c'est quoi Le farming, le lending et tout. Pour qu'on puisse comprendre comment par nous-mêmes, en tant que débutants, on peut se lancer dans ce monde de la crypto. Donc les amis, encore par cette vidéo, je viens encore vous encourager. Encourager à vous intéresser à la crypto-monnaie. Donc vous imaginez un peu un forum de cette envergure. Il n'est pas le premier. On peut comprendre que l'avenir... Avant, on avait nos, nos, nos ordinateurs. Quand Internet est arrivé, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, il y a le Web 3.0. Aujourd'hui, on parle de finances décentralisées. Aujourd'hui, on parle tellement et tellement de nouvelles choses que je pense qu'il est temps que toi, tu puisses t'y intéresser. Donc, n'hésite surtout pas à rester scotché sur ma chaîne. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être le premier à être notifié de mes futures vidéos. Donc voilà les amis, j'espère que vous allez assez scotché et on va se dire à très bientôt dans mes futures vidéos. Ciao ciao et surtout.